Square, Central Park ou la 5e avenue, vous avez envie d'être New-Yorkais pour une journée? C'est possible maintenant grâce à la réalité virtuelle. En utilisant la démarche du récit de l'univers social, vos élèves pourront lire l'organisation du territoire d'une métropole comme New-York en observant sa densité ou l'aménagement de son espace. Pour faire cette tâche, vous aurez besoin de téléphone ou d'iPod, de, de visionneuses et de l'application Street View et YouTube. Première étape. Les élèves doivent relever les principales caractéristiques d'une métropole à l'aide d'une vidéo 360 et de l'application Street View. Deuxième étape. En observant des lieux comme Central Park ou la 5e avenue, vos élèves auront à identifier par un dessin ou un pictogramme, ce qui caractérise ces lieux. Troisième étape, vos élèves pourront enfin réaliser un croquis du territoire en utilisant les pictogrammes qu'ils auront réalisés. Le tout peut être fait en deux périodes. Bonne visite!